Demande 52, le vaisseau d'amour et de lumière Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Alors que j'abandonne les vaines opportunités de ce monde de déchirement et de fatigue Vais-moi de ta plus belle parure, afin que mon cœur éternel te rejoigne dans ton royaume de lumière et d'amour éternel. Merci d'accueillir mon corps, mon âme et mon esprit, blanchi de toutes les veines atteintes de ce monde. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.